Hello tout le monde, et bienvenue dans cette, bah, cette première vidéo. Voilà la première vidéo où, euh, où je me suis dit que j'avais envie de partager un petit peu des, euh, des bases de, de mouvement en fait et une philosophie aussi que, que j'aime suivre par rapport au mouvement pour ceux qui n'arrivent pas à se chauffer à bouger parce qu'ils euh, trouvent ça euh, euh, désagréable, fatigant, euh, inutile, euh, pas drôle. Voilà la philosophie sur laquelle je suis bien accroché c'est celle du mouvement naturel qui est porté par. Euh, ou Mouvement de Culture, qui est porté par un gars qui s'appelle Ido Portal, euh, et qui, euh, qui se trouve dans pas mal aussi d'autres vidéos euh, inspirantes que tu peux partager sur ce compte Instagram. Et, euh, et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager des, des basiques, en fait, euh, des basiques, mais des basiques fun, euh, pour avoir envie de, de bouger, notamment bah, le matin quand on se Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent les, les cinq tibétains, euh, c'est euh, une pratique ancestrale tibétaine euh, qui reprend cinq types de mouvements différents euh, qu'on va faire ensemble là maintenant. Euh, et vous allez voir, on va faire la version euh, légère, soft, celle qui est facile pour tout le monde, au moins pour se dire, je suis capable de le faire sans que ça me, donne, me demande d'efforts euh, tous les matins. Voilà. Alors, il faut savoir que cinq tibétains, c'est cinq exercices répétés 21 fois. Nous, là aujourd'hui, on va le faire, les cinq exercices répétés cinq fois donc vraiment on va commencer ça et vous allez voir il y a quelques petites variantes aussi sur ce que je vous propose pour que ça soit un peu plus fun euh, avec des transitions parce que j'aime beaucoup l'idée du flow le flow ça s'approche un petit peu de la danse au final les transitions euh, les transitions d'un mouvement à un autre et, euh, et donc voilà je voulais aussi de vous partager un petit peu ça et vous allez me, me dire ce que vous en pensez en tout cas vous pouvez utiliser cette vidéo le matin euh, pour euh, bouger si ça vous dit donc en gros les fans beta, comment ça commence elle commande debout comme ça, les pieds bien resserrés et les mains pile en embout. Cette... Et en fait, ce que vous allez faire, les yeux ouverts, c'est de tourner dans le sens des et vous allez tourner comme ça, et vous allez faire vos 5 tours, 3, 4, 5, et vous... Et vous allez voir que déjà, là juste 5 cinq tours, vous avoir la tête tourne un petit, un petit peu stone et vous vous sur en fait qu'un jour, et eh bien vous en ferez certainement okay. À quoi sert cet exercice? et eh bien, tout simplement à travailler votre équilibre et à travailler l'oreille interne. Ce qui peut être très pratique quand vous avez une bonne horaire interne, euh, quand vous allez dans le manège ou quand euh, vous allez euh, faire du bateau. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Euh, non, le tout va. forcément. ce n'est pas la vitesse. C'est juste de le faire bien, de rester le plus centré possible dans son ex. Le dos bien droit. Ça, c'est le petit exercice qui peut des fois perturber un petit peu, parce que quand on même m'attendre pas forcément de faire ça. Mais voilà, ça peut vous mettre en vente, c'est le premier débat. Ensuite, on va faire un peu les jambes comme ça. On va mettre le dos bien droit, on va faire une petite descente comme ça et là, on va se mettre en bas, donc vous gardez bien les jambes bien tendues. Si je me mets sur le côté pour vous montrer, j'ai les jambes bien tendues. Et j'ai le dos qui est bien droit le plus possible. Je descends. Et je fais des petits allers-retours comme ça. C'est pour, en gros, m'amuser un petit peu avec, euh, avec mes tendons. D'accord faut attraper vos bras aussi. Mettre la tête entre les bras. Et vous balancer comme ça, tranquillement. De gauche à droite. Et vous allez voir qu'il y a toute la colonne, toute la colonne qui va commencer à, à sourire tout doucement et, et qui puis, va se déplier comme si euh, vous étiez en train d'étirer la vertèbre et d'étirer les disques de vos vertèbres. Et vous faites ça en en respirant tranquillement Et sentir vraiment la tête lourde. Si vous voulez, vous pouvez même attraper votre tête et tirer un petit peu dessus. Légèrement. Hein. Voilà, et ça fait du bien. Ouais. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez remettre le dos bien droit, vous pouvez attraper vos filles et venir faire un petit peu des mouvements. Vous verrez, l'idée de, de ces vidéos, c'est aussi d'être assez, en anglais il dit ça, animalistique, fluide. Un peu comme bougerait en effet un animal, vous avez le droit de faire des, des choses comme ça, si vous vous sentez bien. Et c'est ça aussi, euh, que ça soit fun, que ça fasse plaisir, que ça vous fasse du bien. Donc, si vous avez envie, vous pouvez même lâcher les mains et puis vous pouvez commencer un petit peu à, à vous balader, à descendre sur vos appuis. Bien entendu, vous le faites à, dans les limites de ce que votre corps vous autorise. Le but, c'est pas de forcer. C'est vraiment de le faire et de s'arrêter quand ça commence un tout petit peu à tirer. Il faut tout le temps que ça soit agréable, sinon vous n'allez jamais le faire tous les matins. Bon, du coup, voilà, on fait quelques petits mouvements comme ça. Comme vous le sentez, comme ça vient. Vous pouvez faire la même chose que moi ou pas, comme vous voulez. Hop, vous pouvez même vous amuser à descendre tranquillement sur une jambe. Après, vous vous aidez des mains, il hein. faut remonter. Voilà, on se balade un peu comme ça. Et puis, on va pouvoir descendre sur l'autre jambe et derrière. Il n'y a pas besoin que ça soit beau. On n'est pas sur du euh, sur du yoga ou du yoga esthétique. On est vraiment juste sur du ressenti. Du coup, ça se passe dans votre corps, si dans votre corps, vous êtes bien ça vous fait du bien, vous voyez, moi c'est pas très esthétique ce que je suis en train de faire, mais parce que je sentais que j'avais besoin de faire bouger mon dos avoir aussi besoin de... Voilà, de bouger un petit peu vos jambes. Alors ça, ce sera des exercices aussi que j'aurai plaisir à partager, tout ce qui est exercice de mobilité et de travail euh, fonctionnel, parce que ça fait énormément de bien de travailler sur les ouvertures et sur les tendons. Vous pouvez faire ça comme ça, tranquillement. Rien de violent, toujours tout doux, toujours en vous aidant des mains. Et puis on va revenir se mettre comme ça tranquillement. Voilà. Pour ceux qui ont envie de se mettre un petit peu d'énergie, de, de dynamique dans les bras, vous pouvez pousser sur vos bras. Et puis en même temps que vous poussez sur les bras, vous essayez de, de rentrer la tête dans les épaules et de pousser les épaules comme si, vous alliez, comme si vous alliez vous reposer sur vos mains. Vous pouvez même essayer de décoller un peu les talons. Si jamais ça, ça bouge pas hein, vous faites que un exercice de vous mettre un petit peu sur vos mains c'est plutôt du bien voilà et puis vous allez faire revenir vos pieds tout doucement vers l'intérieur on va pouvoir vous pouvez être ici hein. jamais vous n'avez pas le centre plus bas c'est pas grave on peut dire qu'en gros vous êtes là le dos toujours droit et puis après vous revenez tout doucement vous mettre ici et après c'est suivant votre votre souplesse donc vous pouvez être là voyez, dos droit toujours puis si vous descendez un petit peu plus donc les jambes les jambes droites aussi si vous n'arrivez vraiment pas vous pouvez plier les jambes mais toujours dos droit puis suivant ce que vous pouvez faire vous descendez et vous tendez de plus en plus et plus vous descendez plus vous tendez plus après vous pouvez vous retrouver alors ce qui est intéressant de savoir et que je voulais partager aussi c'est que moi à la base je fais du rugby enfin j'étais jeune et euh, et du coup, en termes de souplesse, on va dire que j'étais à peu près au niveau zéro, c'est-à-dire que j'arrivais à peu près à cette hauteur-là. Il y a tout qui tire. Et du coup, maintenant, après plusieurs années à faire du yoga régulièrement, on peut vraiment réouvrir le corps. Il n'y a, de... a pas de fin en soi. Donc, on va se remettre ici et continuer. Hop, on va descendre. Alors, il y a un petit exercice qui est sympa aussi. On va le faire. Je vais me mettre comme ça. Vous voyez, quand vous êtes droit, debout, vous allez pouvoir... Vous mettez sur la pointe de vous, d'accord, on ne voit pas sur la vidéo, mais vous mettez sur la pointe de vos pieds, comme vous allez voir apparaître, vous descendez, en pliant les genoux, mais en gardant le dos droit. Et vous voyez, je suis tranquillement comme ça. On va faire des allers-retours, vous pouvez rouler en sur la pointe des pieds, on redescend On va un petit tour, réveiller les jambes, je suis là, hop, on remonte. en restant. Non, voilà. Et puis là maintenant prenons en bas, cet exercice ça va être d'aller poser tout doucement les genoux et on veut revenir. Cet exercice et en même temps travailler les chevilles. Plutôt bien. Encore une fois, hein, si jamais vous n'arrivez pas, il y a toujours des options. Vous mettez les mains, vous descendez. vous pas à l'aise en ça. Vous pouvez aussi vous mettre sur une jambe, comme, là, comme ça, et puis vous descendez juste sur un genou. Et vous verrez que ça fera quand même l'exercice, ça fera quand même travailler votre cheville, vos orteils, ça fera quand même du bien. Vous mettez les mains, vous reposez, et vous faites comme ça. Si jamais vous vous en sortez, sans main, bah vous pouvez faire tout exercice. Ensuite, je vous un peu comme si vous, vous étiez sur vos fesses arrive justement les pieds à se mettre comme ça moi ça j'arrive pas mais me sur mes talons quand je veux me mets. quand ça il a fallu 6 euh, ou 7 ans avant derrière là maintenant bah, là, là, ça se passe donc quand vous êtes à remonter sur le carré de vous mettre sur les talons. Tiens, okay, mais pas, vous faites comme moi. Cartez un peu les jambes. Faire de la place. Et puis, essayer de descendre un peu bas. Si vous pas à poser les coudes, bah, tant mieux. Et là, vous êtes dans une bourse plutôt, plutôt agréable. Plutôt rigolote. Qui ouvre les hanches. Et puis, après, vous allez vous laisser tout doucement. Tout en contrôlant. De tomber sur les fesses. Et là, on va pouvoir arriver sur notre deuxième exercice d'étivité. Se passe pas assis, on peut attaquer, jambes en l'air. La même place. posture, mais les jambes en l'air. Juste oui. avant d'y aller, on va en profiter, comme pause, puis on va oui. aller oui. en l'air, oui. et puis descendre oui. sur les Pour ceux qui tout fait, gardez bien les jambes droites, et essayez de voir déjà, en gardant le dos droit, comment est-ce que vous arrivez à descendre. Peut-être que vous n'arrivez pas à descendre, parce que déjà là, ça tire, restez comme ça. Ça fait déjà du bien. Pour ceux oui. qui sont vraiment très tendus, Ramener les jambes toujours de droit, descendre ceux qui sont vraiment à l'aise, et vous pouvez aller chercher à côté de vos sans forcément tirer dessus. Là, l'idée c'est de le faire avec le poids du corps. Et après, il y a d'autres exercices où on cherche la flexibilité et où on va venir potentiellement attraper et venir tirer un peu derrière. Et sauf que là, si on est le matin, un peu tendu, ce pas forcément agréable. On commence Donc, vous êtes là. Et puis, vous allez pouvoir vous retirer. C'est du bien. Et peut-être que vous ressentez envie de tenir un peu, vous tordre. Vous pouvez attraper votre genou. Faites la main derrière. Hop, vous tordez un peu, comme ça. Vous étirez un peu la colonne. Vous pouvez la faire bouger, comme ça. Peut-être. Et ce qui est intéressant aussi dans les pauses, plutôt que de faire des pauses strictes, c'est toujours d'aller chercher un petit peu des zones que vous n'avez pas l'habitude, ou que vous ne connaissez pas, ou des fois des mouvements qu'on n'aurait pas tendance à penser. Par exemple, quand on fait ce mouvement, on a tendance à regarder derrière, et tu vous aurez peut-être envie de tester en regardant un peu dans des endroits où vous ne regardez pas d'habitude. Et c'est marrant de se sentir le corps dans une position où on n'a jamais eu l'habitude d'être. Voilà. Pareil. On se Derrière. Et on revient, et normalement à ce moment-là, ça fait à peu près 10 minutes qu'on bouge, on commence déjà à être un petit peu chaud, on va rentrer sur le deuxième tibet, vous allez vous allonger, poser les mains avec la paume qui regarde le sol, et là vous allez vous servir de la force de plaquer vos mains sur le sol pour Gardez bien les jambes tendues, les orteils qui pointent vers l'avant, et là vous allez lever les jambes au-dessus de Et là vous allez vous retrouver dans la bonne position. Et ensuite, l'idée, ça va être de descendre en soufflant, de reposer si vous avez besoin de poser, et de remonter en inspirant. Trois. 5. Si à ce stade de la vidéo vous êtes frustré parce que vous n'arrivez pas à faire ça, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner l'option. On va avoir l'occasion de le refaire. Donc, l'option est simple. Quand vous êtes en l'air, vous allez plier vos jambes comme ça. Et là, vous allez pouvoir venir poser et glisser. Si vous arrivez à remonter, jambe droite, si vous n'arrivez pas, vous allez refaire le mouvement en sens inverse. Faites glisser vos pieds monter comme ça ensuite donner ce mouvement là et vous pouvez faire ça pendant cinq fois ouais. ensuite on va se donner un petit peu d'énergie au niveau du ventre et vous allez tout doucement bien plaquer vos jambes. maintenant ce coup-là Après avoir plaqué les bras, on va plaquer les jambes et vous allez faire des espèces de tour whatever, comme si vous étiez une larve au final au sol. Et vous ne bougez pas au niveau des hanches du tout, il n'y a que au niveau de votre colonne que vous faites des arrière-tours avant. Donc vous pouvez complètement plaquer sur le sol et juste la tête et vous glissez. Et pour vous aider dans le mouvement, vous cherchez votre genou avec votre main gauche et droite, main. ça tire sur le cours, c'est normal, donc dans ce cas là, vous faites une pause, vous relâchez en tournant la tête de gauche à droite comme ça, bon, pour continuer à travailler un peu ici, on va venir remonter nos jambes là, et on va tenter de faire avec les jambes, donc avec les mains, de faire une petite bascule vers l'avant, comme ça, sans forcément donner d'élan, et ensuite quand vous êtes comme ça, et bon, on va se faire des petits, des petites roulades, en essayant toujours de contrôler le mouvement, tranquillement, et pour ceux qui arrivent, en d'arriver sur les pieds, un petit exercice si vous voulez jouer. Si vous n'y arrivez pas. On va faire plus simple. Vous allez remonter, poser vos pieds, et ensuite mettre les mains derrière. On va se remettre au milieu du tapis, et vous allez vous aider de vos mains pour faire une bascule. Comme ça, et là on va aussi travailler l'ouverture des hanches. On travaille aussi un petit peu les épaules et l'idée. J'ai encore un peu. Bon, ça c'est pareil, c'est un petit exercice aussi ça, qui improvise, mais vous pouvez aussi vous amuser à faire ça. Je vous donne plein de petits bouts de, de choses qu'on travaillera plus en détail dans les autres vidéos. Vous pouvez vous balader comme ça, un petit mouvement animal. Vous pouvez faire ton côté aussi, en mode crabe. Voilà, c'est rigolo. Vous le faire en croisant les jambes. Et en croisant les bras. Enfin, ouais. Vous faire plein de variantes différentes. Moi, je vais juste m'en mettre là. On revient tranquillement sur les pieds. Et on fait la bascule. Et là, on va aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et là, on se retrouve sur les talons. Télé vos obtails pour être à Ce Puisqu'on va travailler, vous voulez là, qu'on va travailler cette troisième bêta Vous allez pouvoir vous poser là. Mettre vos mains sur vos hanches. Tentez de garder le dos bien droit. Aussi. Mmh. Mettre le menton dans le torse. Vous allez à faire un dos ouais. comme ça. On rentre un peu. Et puis vous allez commencer à ouvrir, en par contre, du bas du gauche Et vous allez ouvrir, non pas au parfum à l'arrière, ouais. mais en ouais. montant ouais. ouais. si vers le haut. Comme si vous vouliez tout dérouler, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Et que vous que votre cache de rassé Et donc, ouais. vous partez en bas, vous pouvez pousser sa main, ouais. Vous pouvez monter le mentor aussi. Quand vous êtes au maximum en haut, ben vous pouvez commencer légèrement à respirer en arrière. Pour se faire légèrement dans la tête. Et revenir dans la position initiale. On respire. Monde vers le Et en haut, monde vers le en haut, monde vers le Et en haut. Le Et on est en deux coups. On rejette. qu'on a l'habitude de faire un peu de mouvement quand vous êtes en l'air, on va vous faire le troisième du coup, on, on monte au moins, on m'ouvre, on m'ouvre, on Ce qui est intéressant avec ce genre de mouvement, c'est que si on est débutant, on n'a pas l'habitude de bouger, au début, on fait juste une... toujours en propre et on mélange un... le maximum sans forcer et puis après, donc, déjà, on n'en fait que ça, Tu as pour monter jusqu'à 21. On fait tous les jours. Ensuite, bon, on peut faire des mouvements d'expérience. On peut comme ça. Et d'autres trucs, du genre, on peut faire des mains. Des les gars, pour monter et faire des jeux comme ça. Donc ça, c'était juste pour illustrer le fait qu'il y ait toujours des progressions, qu'on n'est jamais bloqué, et que quand ça devient plus trop fun de faire un certain mouvement, et eh ben c'est cool de pouvoir varier en faire un autre. Voilà. Donc là, on, on va revenir sur nos genoux. On, on va refaire cette euh, petite bascule ouais. Et on va à nouveau se mettre sur les fesses en contrôlant. Et ce coup-là. Un autre petit exercice des abdos. On va se mettre là et l'idée c'est juste de vérifier. Le Donc, garder le dos le plus droit possible et on va venir lever les bon, pieds. Ce début c'est difficile, vous le faites en retournant les genoux et puis ensuite vous le faites sans, sans vous tenir les genoux et puis ensuite c'est trop facile, vous le faites en essayant de tendre les genoux. Alors peut-être que c'est trop droit, vous pouvez le faire en étant plus bas. Et l'idée c'est de tenir comme ça dans ce beau de pose. Comme ils disent en anglais. Et oui, ça peut trembler. Et vous allez voir revenir là, si c'est trop dur, vous faites là. Voilà. C'était juste pour mobiliser un petit peu les, les abdos. Vous pouvez le refaire si vous voulez, sans cette vidéo, hein, vous pouvez le mettre en pause. Et puis vous pourrez le refaire ouais. un, un autre moment aussi. Vous voyez, tout le monde transpire. Hum, on va faire le petit tibétain. Donc à les pieds bien, euh, les vos l'argent du tapis, vos mains Derrière, bien posé ici. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va venir pousser sur les jambes et contracter les fesses et pousser sur les bras pour se retrouver dans cette posture-là. Voilà. Et là, normalement, vous devez faire le plan. Ça doit vraiment être plat. Et ensuite, quand on est dans cette pose-là, on va tout doucement le redescendre les fesses et en même temps pousser sur les talons pour venir s'asseoir. Juste à côté des mains, voilà. Et quand on est dans cette posture là, on va pouvoir recontracter sur les bras, repousser dans les talons, plier les jambes et on va remonter dans la position. Donc là, fait deux. Et on va venir redescendre. Donc à votre fait. Pour ceux qui ont envie, vous pouvez ne pas poser les fesses. Comme ça, ça rajoute un petit challenge dans les bras et sur les abdos. On redescend. On redescend. Et pour ceux qui veulent vraiment du challenge, vous allez tenter de rester sur vos mains et de lever les petits talons. Voilà. Ensuite, moi, ce que je vous invite à faire, si vous êtes petit, ben, vous, vous avez trop forcé, vous vous arrêtez. Et si vous sentez que vous avez encore un peu de jeu, vous pouvez vous remettre un peu dans cette position et venir faire des mouvements comme ça et pour que ça travaille vous sentez que ça travaille dans vos poignets et aussi dans votre boule dans vos genoux et vous voulez volontairement faire des choses qui vous déstabilisent un petit peu comme vous avez envie vous pouvez aussi tenter sur une jambe juste sur l'autre vous pouvez venir mettre une jambe ici voir ce que ça donne moi ce que j'adore faire comme comme mouvement c'est celui-là c'est venir accrocher gripper le pied sur le genou ouvrir là hein. puis je teste nourrir un peu comme ça, ça fait super du bien on fait le face peut-être que ça y voir mieux ça on met puis on vient fermer ouvrir voilà. très organique comme mouvement ça fait beaucoup de bien on va revenir ensemble dans cette position-là. Maintenant, on va pouvoir faire notre cinquième et dernier tibétain. Pour ce faire, on va déjà venir sortir du tapis, côté, en salon. Et puis là, tout simplement, vous mettez une main par-dessus le tapis et vous allez venir avec l'autre main rabattre sur votre première main et puis ensuite mettre votre main au niveau de votre tête et vous laissez rouler, rouler, rouler, rouler, rouler, rouler. On va être dans une position où vous vous retrouvez avec les bras croisés. Donc là, par exemple, on ne voit pas. Je vais vous faire comme ça. Vous avez un bras qui est comme ça et l'autre bras qui est de l'autre côté. Et les jambes qui sont allongées, je n'ai pas la place derrière. Et vous pouvez venir rouler un petit peu sur vos bras. Ça fait vachement du bien aux épaules aussi pour les réveiller dans un sens, et puis on va venir faire dans l'autre. Voilà, on va croiser dans le sens, et on le fait pareil, et ça fait vachement du bien. On va me remettre dans le bon sens, comme vous. Et puis là, je vais pouvoir remettre mes mains au niveau de mes épaules. On va même se rajouter un petit exercice qui fait vraiment du bien. Vous allez mettre vos mains un petit peu au-dessus, comme ça. Et là, vous allez bien plaquer les pieds à l'arrière. Et vous allez remonter comme ça. Alors pas forcément plus haut, hein, si jamais c'est dur pour vous. Ceux qui arrivent bien, vous pourrez monter vraiment haut. Mais vous pouvez sinon juste être à ce niveau-là. Et là, c'est pareil. Ça vous fait cambrer le dos. Vraiment du bien. Donc on va pouvoir se faire aussi quelques petits mouvements vous voulez faire euh, aussi vous pouvez comme vous le sentez Juste bien pour bien ouvrir la colonne vertébrale voilà donc pour ceux qui voient pas bien sur le côté je suis là j'ai mes mains qui sont un peu devant et je viens faire une ondulation donc la tête regardant l'air quand je descends après mon menton, il est dans mon torf, là, et je réouvre en haut, et je peux redescendre. Et je peux même faire des, des vagues sur le côté, comme ça, dans le sens. Faites toujours attention, de ne pas vous faire mal, de ne pas forcer, et de toujours faire par rapport à ce qui si vous fait du bien, si vous fait plaisir. Donc, on va se remettre comme on était. Et là, on va pouvoir rentrer dans notre cinquième tibétain, qui est un enchaînement entre chien-tête en haut, chien-tête en bas. Et pour rentrer dans la bonne position, ce que je vous invite à faire, si vous avez la motivation et l'envie et la force ce matin-là, vous pouvez planter bien vos pieds et vous allez pouvoir faire une pompe, une remontée de pompe. Voilà. Si vous n'avez pas envie de faire une remontée de pompe, vous pouvez garder les genoux et puis vous allez pouvoir faire. C'est de cambrer un peu, de les fesses, et vous vous retrouvez à quatre pattes. Donc, soit il y en a qui se retrouvent à quatre pattes. Donc, dans ce cas-là, si vous êtes à quatre pattes, vous pouvez faire un petit peu d'ondulation, de... De, de cambrer, rentrer la voilà. tête de cambrer, qu'on appelle la position de la vache, la position du de... cas, ah. et vous essayez de vous amuser comme ça à faire des ondulations. Vous voyez la colonne de. De vraiment bouger dans tous les sens. Normalement, ça fait super du bien. Voilà. Et puis, pour ceux qui sont euh, qui ont envie d'être en planche, vous, vous retrouvez donc là. Et là, dans cette position, c'est pareil. Vous restez en planche. Et vous pouvez venir bouger un petit peu par-dessus vos mains. Alors, vous pourrez moins onduler facilement. Hein. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de travailler un peu la force, de la résistance, bah, vous faites une planche. Ça réveille bien les bras. Et pour la planche, il faut bien vous pousser dans les mains, rentrer la tête, et vous voyez le dos qui, qui devient rond, avec les abdos bien contractés. Si vous sentez que vous n'avez pas envie de forcer, vous avez juste envie de faire un petit mouvement d'animaux, vous pouvez faire ça. Et on rentre dans le scinti. J'ai rajouté pas mal de trucs sur la route. On se fera une petite synthèse à la... Alors, donc, on est à 4 pattes. Donc, tous ceux qui sont en planche, vous regardez, à la 4 pattes. Et là, on va se mettre en position de chien tête en bas. Donc, pareil, hein, si on a qui n'arrive pas à avoir les jambes tendues, vous gardez les jambes pliées comme ça. Ceux qui arrivent pas, bah, vous tendez le plus possible. Et l'idée, c'est de pousser vraiment pousser, pousser dans les bras comme pour s'éloigner des mains, et pousser aussi dans les jambes comme pour mettre les talons dans le sol. Voilà. Là, vous êtes en position chien tête en bas. Ça étire tout le dos, ça étire les jambes. Si vous voulez, vous pouvez même faire des petites flexions comme ça dans les jambes. Et donc, l'enchaînement pour les cinq tibétas, le cinquième, c'est que vous allez, en gros, basculer de votre chien tête en bas à chien tête en haut. Et pareil, le chien tête en haut, soit vous posez les genoux pour être plus facile sur vos appuis, Soit sinon, vous gardez tout le temps les genoux relevés et donc de ce point. là vous Enroulez la tête. Dans le torse, continuez d'enrouler. Qui va commencer à faire monter le dos. Vous pouvez aussi plier un peu les jambes. Vous allez remonter, remonter en poussant les bras et vous remettre en position. De chien tête en bas. Et là, je vais vous laisser faire les quatre autres euh, de manière un peu autonome. Comme vous le sentez, moi, ce que j'aime bien faire, c'est. Euh, Essayez de rendre le plus possible fluide le mouvement, avec le plus possible d'ondulation, de bien sortir les épaules quand on arrive en bas, de bien rentrer la tête et de refaire l'ondulation dans l'autre sens. 3, 4, Et quand vous avez terminé, vous pouvez revenir sur vos genoux et venir vous mettre dans la position « in the child pose », comme ils disent en anglais, dans la position de l'enfant, la tortue, si vous, vous mettez les mains comme ça. Et là, vous pouvez vous reposer tranquillement. Posez la tête, détendez tout le corps, soufflez bien, et puis on va se redresser, se mettre en position de l'enfosé. Alors, vous croisez comme vous voulez. Le croisé, le croisé simple, le croisé ouvert, c'est plus simple pour vous. Après, vous pouvez aussi faire un croisé avec une jambe dessus, une jambe dessous. L'idée, c'est que, que ça vous fasse du bien. Un sens et puis l'autre. Ça vous fasse du bien parce qu'on va descendre juste un petit peu sur l'avant pour venir étirer justement les articulations au niveau des hanches et venir étirer le bas du dos aussi. Voilà, on peut descendre pour ce dernier petit mouvement. Donc, respirez bien, soufflez bien. Pendant que vous étirez, on va pouvoir se faire une petite synthèse des différents mouvements officiels des cinq tibétains que je vais vous remonter rapidement. Le premier mouvement, c'était celui de tourner sur soi. Le deuxième mouvement, c'était celui de relever les jambes avec les mains claquées le dos bien posé, cinq fois le troisième mouvement, elle cherche en haut et un peu en arrière vers son sein et pose voilà. on reste sur le sein pour les Tibétains le quatrième mouvement planter les mains planter les pieds se relever poser les fesses entre les mains se relever et puis le dernier mouvement qui est un enchaînement entre chien tête en barre voilà et sur la route je vous ai rajouté pas mal d'autres petits mouvements exercices des choses qui des choses qui font du bien et des choses qui peuvent euh, voilà vous pourrez y connecter donc moi ce que je vous invite à faire c'est de commencer en faisant vraiment juste et 5 tibétains 5 répétitions. vous allez voir c'est très court ça peut être fait en quasiment trois minutes euh, donc c'est très rapide, donc euh, c'est simple, rapide, donc normalement il n'y a pas d'excuse pour ne pas le faire, parce que ça permet dans tous les cas de réveiller le corps, sans le forcer, sans le, le violenter. Et puis quand vous euh, sentez que vous êtes euh, à l'aise, ou quand vous avez une petite inspiration qui vient peut-être de cette vidéo, euh, d'un autre mouvement à faire, bah, vous pouvez faire un autre mouvement, un peu comme je l'ai fait là, et travailler du coup sur des choses un peu plus rigolotes, où il va y avoir des enchaînements entre les mouvements, des choses que vous rajoutez, des choses que vous enlevez, suivant ce que votre corps a besoin. J'espère que vous avez passé un, un bon moment. Il reste des finités de choses à découvrir et à vous partager. Mais voilà, dans cette première vidéo, j'avais envie de, de faire un peu un, un patchwork de plein de types de mouvements qui peuvent être fun, pour vous donner envie, en tout cas, avec un exercice simple, des scènes bêta en commençant par 5 et en montant jusqu'à jusqu 21 potentiellement, suivant votre rythme, ce que vous avez envie. Et puis avec plein d'autres petits exercices que vous pouvez faire aussi, euh, quand vous le sentez le besoin. Voilà. Parce que ce n'est pas juste quand on se pose le matin pour faire euh, des exercices qu'on peut bouger, on peut le faire euh, tout le temps. Et donc, typiquement, euh, finir cette posture-là, quand vous êtes chez vous, n'importe quand, si vous réfléchissez à quelque chose, ou si vous avez envie de prendre une pause, ben vous pouvez vous mettre dans cette posture-là. Et puis, euh, voilà, juste un petit peu réfléchir. Venir un petit peu étirer les jambes, étirer la colonne, Voilà, vous remettre. Et puis vous reposer derrière, comme ça. Et voilà, c'est des choses qui peuvent être faites tout le long de la journée. Pas besoin de faire du sport, du coup, mais euh, venir nourrir le corps avec du mouvement régulièrement. gouvernement. Et bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo où euh, ça sera plus structuré, avec des thèmes un peu plus précis, un peu plus organisés. En tout cas, j'espère que ça vous est utile et que ben, ça va vous donner envie de bouger. Voilà, don, don, donnez-moi des nouvelles et puis euh, à bientôt pour un prochain euh, mouvement.